Salut. Aujourd'hui, je viens vous parler de Lime Life. Alors, on me pose beaucoup de questions au sujet de Lime Life, au sujet de ce que je faisais et ce que ça m'apportait, ce que j'en pensais et où j'en étais. Voilà. Donc, je vais commencer par le début, je vous expliquer en gros. Euh, pourquoi, comme pour la première question, pourquoi as-tu choisi l'ImLife et comment t'en as arrivé à aller vers l'ImLife Donc moi, pour savoir, je suis esthéticienne de métier, j'ai eu quelques problèmes de santé, donc j'ai dû arrêter. Après, j'ai fait quelques jobs comme ça euh, pour manger. Et j'avais aussi une deuxième passion, qui est le web design, l'infographie et euh, tout ce qui est web, web marketing. En fait, j'adore ça, moi, à faire euh, des visuels, euh, etc. À mon dernier contrat qui se terminait en août 2018 euh, je savais que j'allais terminer mon contrat et euh, je me suis dit stop quoi j'ai envie de quelque chose qui, euh, qui me qui me soulage j'avais envie de quelque chose euh, qui me plaise et surtout de, de me lever et d'être heureuse de me lever pour aller travailler en fait quoi j'avais envie de, de vivre pour moi et de vivre euh, de plus euh, être déprimée parce que euh, je suis mal menée au travail, parce que je ne suis pas valorisée à mon travail, je me donne à fond et que euh, derrière, il n'y a rien. Euh, je pense que je ne suis pas la seule à avoir eu euh, plusieurs boulots euh, où, euh, où on a des super collègues, hein, mais il euh, n'y a rien qui... Euh, qui qui nous donne envie derrière, où on se dit mais mince, euh, j'ai tout donné on me, et moi, euh, j'ai mon petit smic euh, qui tombe tous les mois super, waouh, waouh, waouh <rire> donc voilà, donc je voulais arrêter je voulais plus ça, je voulais euh, je voulais vivre pour moi quoi et euh, je voulais surtout euh, montrer à ma fille qu'il était, qu était, qu était possible de vivre pour soi, je voulais être un exemple pour ma fille euh, et lui montrer euh, le bon chemin, c'est-à-dire que euh, tout est possible en fait dans une vie, qu'on peut avoir plusieurs jobs, plusieurs métiers et qu'on qu peut se renouveler, évoluer et, euh, et être heureux en fait dans son boulot. Je me suis dit, euh, t'as rien moi mois d'août, euh, qu'est-ce que tu vas faire Donc j'ai cherché plein de métiers parce que euh, j'ai des passions, l'esthétique, la beauté, prendre soin des gens, j'aime euh, les gens. Euh, j'aime internet, j'aime euh, le web marketing, j'aime le web design, j'aime mettre en valeur les choses, j'aime mettre en valeur les gens, j'aime les, les révéler, j'aime euh, voilà, mettre en valeur tout ce qui m'entoure, tout ce que je trouve beau et les gens je les trouve beaux. En général j'aime l'humain en fait, donc euh, euh, je me dis que quand on donne à quelqu'un, il euh, y a forcément quelque chose de, de beau qui, qui en ressort, voilà. Je voulais un métier qui ressemble, à, qui me ressemble en fait. Euh, sauf que ben, je ne trouvais pas. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux en priorité Je me suis dit, je veux travailler chez moi. Je veux travailler pour moi. Donc, il faut que je monte mon entreprise. Mais alors, euh, l'entreprise de quoi Parce que j'ai fait du web design en freelance. Euh, ça, me, ça me plaisait, mais euh, j'étais seule euh, et c'était dur de tout gérer. Je, je me suis dit pourquoi pas vendre des produits de cosmétiques, rencontrer des gens, rencontrer des femmes, euh, être dans une équipe et euh, travailler de chez moi. J'ai dit ça, c'est un truc qui me botterait bien en fait. Je me suis dit est-ce que ça va pas choquer mon entourage Est-ce que ça va pas. Euh, j'avais très peur, j'avais plein d'appréhension, donc bon, j'ai fait ma petite recherche quand même euh, pour voir si je trouvais quelque chose de sain, avec des vraies valeurs euh, qui, qui tenait la route et euh, quelque chose qui n'était pas une arnaque. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fouillé. Je suis tombée sur une marque euh, violette <rire> euh, que tout le monde connaît, je pense. Et donc euh, j'ai regardé, mais le, alors je vous avoue que le packaging ne me plaisait pas du tout, le violet, euh, c'est pas moi, enfin, moi je suis pas du tout criarde comme ça, et euh, je trouvais ça too much. Et euh, mais euh, je me suis dit le kit est pas cher, parce que le kit aussi, euh, le prix du kit était important pour moi. Mais euh, voilà. J'ai fouillé, voilà, et donc j'ai trouvé euh, ma marraine qui était au, qui est au Canada, et donc euh, j'ai discuté un petit peu avec elle parce que ma marraine en fait quittait cette cette entreprise et euh, allait dans une autre, c'est un nouveau marché en France qui arrivait en septembre et c'était le mois de août parce que j'étais en vacances, oui donc c'était au mois d'août. Au mois d'août, euh, je me suis dit ah tiens ah c'est un truc sympa parce que euh, ouverture de marché, il y a tout à faire. Je me suis dit, dans l'autre marque, il y a plein de monde, il y a plein enfin, de, de filles. Et puis le packaging, euh, je n'aimais pas. Les make-up euh, que j'allais voir euh, étaient trop criards, C'était trop, trop, too much, too, too much. Et donc, je ne me suis pas trop renseignée là-dessus. Mais euh, l'autre marque, en fait, donc Lime Life by Alcon, j'ai regardé un petit peu les produits naturels, 100% naturels avec, euh, sans cruauté sur les animaux je dis ah, c'est peut-être quelque chose qui va me plaire, puisque venant d'esthétique euh, et de spa euh, travaillant dans des spas en fait, je travaillais dans des spas euh, ça ressemblait beaucoup à une marque avec laquelle je travaillais mais là je me suis dit 100% naturel euh, des super packaging, des super valeurs euh, de, de, de, de, des cofondatrices j'ai regardé l'histoire de, de la marque, euh, pourquoi et comment. Euh, ils avaient développé Lime Life by C'est euh, une super histoire. Il faudrait que je vous raconte. <rire> Mais euh, sur mon blog, en fait, euh, j'ai balbutié quelques mots là-dessus. Vous irez voir. Et donc, euh, tout me plaisait. C'est-à-dire que c'était un métier vers euh, la beauté. Euh, euh, des valeurs qui, euh, de la marque euh, qui me plaisaient, euh, révéler les femmes, euh, aider les femmes à entreprendre, euh, les payer à, à la hauteur de leur travail, euh, une entraide co constante. Euh, les mar la marche à suivre, comment, euh, comment allait se passer le lancement, euh, que c'était une auto-entreprise euh, que ce n'était pas du VDI donc ça, ça m'a un peu fait flipper au début et puis euh, je me suis dit, mince quoi <rire> t'es pas toute seule en fait là pour le coup, euh, pour le coup euh, tu as une auto-entreprise mais tu travailles avec des gens et euh, tu travailles de chez toi tu les, les contacts quand tu veux tu as des conseils quand tu veux, tu as des formations toutes les semaines euh, t'es pas seule en fait t'as des vrais gens, des vraies femmes euh, et euh, quelques hommes d'ailleurs euh, autour de toi donc euh, je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre à part euh, trouver quelque chose qui me plaît en fait. Et donc euh, parce que ça enveloppait tout, le web, euh, le, les soins, la, le, les moments uniques avec les femmes euh, qui m'entourent, que ce soit mes clientes, mes collaboratrices, ma fille qui, euh, qui, euh, qui s'est pris d'affection pour la marque. Euh, et donc voilà, donc du coup, je me suis lancée au mois de septembre, je suis allée à Paris, j'ai ouvert mon auto-entreprise et... Euh, et me voilà, me voilà euh, en train de vous parler de Lime Life. Alors, euh, c'est une vidéo que, que je n'avais pas du tout prévu, donc euh, je vous parle avec mon cœur en fait, hein, avec ce qui est vrai. Mes trois mois d'expérience chez Lime Life, et oui, trois mois, et je peux faire un bilan. <rire> trois mois, et je peux faire un bilan. Alors généralement, quand euh, c'est assez rapide, c'est soit super positif, soit super négatif. Et là, c'est hyper positif. Lime Life a changé ma vie. Mais quand je vous dis a changé ma vie, à un point, euh, j'étais pas bien. J'ai euh, sorti d'un burn-out, euh, parce qu'il euh, ne faut, euh, faut pas six mois pour s'en sortir. Euh, j'étais éteinte alors que euh, euh, je vais vous donner une, un, une petite phrase que mon compagnon m'a dit euh, pendant ces années où j'étais pas bien il m'a dit moi c'est pas la femme que j'ai connue euh, t'étais un rayon de soleil et là aujourd'hui t'es éteinte euh, voilà. et j'étais vraiment éteinte je vivais euh, je me levais j'étais euh, pas animée j'avais pas envie, <rire> j'avais pas envie de me lever, euh, j'avais qu'une chose, une envie, c'était d'aller me recoucher, je partais travailler, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, euh, je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'était de rester chez moi et euh, ne plus sortir, je me, je me suis isolée alors que je suis quelqu'un de super convivial, euh, voilà, et donc pendant des années, je suis devenue... Euh, un zombie quoi je me levais je bossais j'allais acheter à manger je faisais ma popote je me, je me mettais dans mon canapé le soir euh, film dodo et je ne voyais plus personne il euh, y avait voilà donc du coup il n'y avait plus d'animation dans ma vie je j'étais fade quoi et euh, ma vie était fade et euh, je n'avais plus envie de, de rien voilà et donc là euh, depuis depuis le mois d'août euh, depuis le mois d'août que j'ai, enfin voilà, juin juillet, forcément c'est toujours mieux parce qu'il y a du soleil, on part en vacances, voilà. Donc, euh, mais depuis le mois d'août, ma vie a totalement changé. Je vois des gens, je sors, j'invite des gens chez moi, je partage des moments uniques avec des femmes extraordinaires. Euh, mes clientes sont extraordinaires. Euh, J'en connaissais euh, une partie puisque je fais partie d'une association. Et, euh, et beaucoup de, de, de ces femmes viennent de, de cette association enfin c'était mes premières clientes elles ont été exceptionnelles elles sont venues me soutenir euh, voilà voilà et euh, et donc du coup euh, je passe des moments merveilleux je revis j'ai euh, eu un moment dans ma vie où j'étais super épanouie c'est quand j'étais enceinte c'était dingue j'ai eu une grossesse extraordinaire et euh, Lime Life me fait revivre ces sensations, euh, les sensations d'épanouissement intense euh, où je me sens pff, vivre, je respire, je, voilà. Et donc, du coup, euh, je peux vous en parler, mais positivement euh, à 100%. Quoi. Euh, Lime Life a changé, a changé ma vie, mais elle ne change pas que la mienne en fait. Elle change la vie de plein de femmes euh, autour de moi. Euh, J'ai rencontré des femmes qui sont. Qui qui sont d'ailleurs encore mon modèle, euh, je suis ces femmes. Euh, je suis en deux mois et demi, j'ai atteint le troisième statut de la compagnie. En fait, euh, on est euh, des femmes toutes, euh, on vient de milieux différents, on vient de régions différentes et euh, on se s'entraide tellement, on est tellement euh, dans le positif qu'on on peut que se, se rebooster tous en, tout, tout ensemble, tous ensemble d'ailleurs parce qu'il y a des hommes, hein. je ne dis pas les femmes, mais en fait il y a des hommes aussi, euh, et donc du coup, euh, du coup voilà, donc euh, je peux vous dire que Lime Life change des vies parce qu'en en fait il, ré, il révèle des vies, euh, il révèle euh, notre potentiel, euh, Limelight France nous forme. Odd euh, et Stéphanie sont incroyables là-dessus. Euh, elles, elles sont présentes toutes les semaines, euh, tous les jours, si on a besoin. Euh, elles sont présentes. Euh, et c'est des formations pertinentes, percutantes, euh, qui changent notre vie personnelle et donc notre vie professionnelle, euh, notre estime de soi, euh, notre confiance en soi, notre, euh, notre vie. Moi ma, ma vie a complètement changé moi personnellement, euh, ma confiance en moi a changé euh, ma vie professionnelle du coup parce que ma vie professionnelle est tellement, euh, ah, c'est un soulagement de me lever le matin pour travailler, c'est dingue, j'aurais jamais pu euh, me dire un jour que j'allais... Euh, Ressentir ça, me lever, être heureuse de me lever un lundi matin parce que la semaine commence. Quoi. Ça, jamais je me suis dit ah, Tu vas être contente un jour. Euh, bah, non, mais oui. <rire> mais oui. Parce que c'est des nouveaux objectifs, c'est une nouvelle semaine, c'est tout un avenir en fait que j'ouvre euh, tous les lundis matins. Tous les lundis matins, je me dis Waouh, incroyable, tu peux faire tellement de choses. Et donc. Euh, et donc voilà, ça, mais ça n'a pas changé que la, ma vie, ça a changé aussi la vie de mon entourage parce que je me suis, euh, je me suis révélée. Donc euh, ça a aussi un, un influencé, euh, euh, impacté ma fille par exemple. Elle se révèle, elle, est, euh, elle a tellement de potentiel euh, dans sa vie, elle est tellement... Euh, intelligente et, euh, et belle, qu'elle euh, elle méritait que ça, mais c'est pas fini, hein, mais, euh, mais euh, elle mérite tellement de choses que voilà, donc je suis heureuse que voilà ça ça l'influence ça quelque part. Euh, J'ai mon compagnon qui m'a écrit d'ailleurs un, un mot pour Noël, qui m'a bouleversé, qui me disait que voilà qu'il était heureux de me voir aussi épanouie, alors je vais reprendre un petit peu mon souffle, parce que, <rire> voilà. Euh, c'est une vidéo euh, voilà qui, qui aussi va me bouleverser aussi parce que, parce que je révèle ça euh, j'espère pouvoir impacter même si j'impacte deux femmes je m'en fiche ces deux femmes, si elles impactent deux femmes, c'est l'essentiel en fait. C'est l'essentiel de, de, de, de moins euh, euh, partager ça avec euh, quelques femmes, quelques hommes, hein, parce qu'on a des hommes, euh, maquilleurs ou pas. Euh, euh, c'est important, je pense, parce que euh, Lime Life, en fait, euh, son objectif aussi, c'est de, de, de, de mettre du bien-être dans ce monde en fait. Et. Euh, et il, en a, il, en, il y en a 50 qui sont heureux d'être là, d'être présentes euh, avec Lime Life en fait. Euh, et c'est pas fini parce qu'il y a l'Espagne qui est arrivée il y a d'autres pays en Europe qui vont arriver. Il y a l'Angleterre qui a été ouverte. Euh, J'espère que, que je vais impacter quelques femmes et qui, que ça va changer la vie de quelques femmes. Qui, ben ça peut être n'importe, hein, euh, ça peut être parce que vous êtes au chômage, parce que allez je, je vais te tutoyer... Parce que tu es au chômage, profites-en, euh, profites-en, profites tu as des aides, euh, tu es mère de famille et tu n'as pas envie de couper ton lien avec tes enfants, voilà la solution. Euh, tu veux un, un petit complément de salaire, euh, super, tu as juste à faire des, des, des réunions le week-end avec tes copines et les copines des copines, c'est des moments passés entre filles, c'est forcément agréable. Euh, voilà, et, et, donc, euh, et donc voilà, donc moi euh, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai plein de questions, les gens ne me croient pas, alors je peux comprendre que les gens, me... à part mon entourage un proche, eux savent comment j'étais, comment je suis aujourd'hui, euh... mais euh, les gens... Euh... Un peu de mal au début parce que je suis tellement, ça, voilà, je, suis, je suis excitée, je suis, en, en, voilà. Euh, mais oui, effectivement, moi j'ai acheté mon kit qui a 169 euros. Alors euh, ça peut paraître un peu beaucoup, mais en deux mois je l'avais remboursé mon kit. Hein, euh, en deux mois, en trois mois, je l'ai, euh, en trois mois. Alors attendez que je réfléchisse. Euh, donc euh, fin novembre, euh, j'ai dû faire cinq fois mon kit. Euh, c'est ça que c'est ça que qui change en fait euh, la donne c'est à dire qu'on est vraiment payé pour ce qu'on fait et euh... On est valorisé en fait et euh, euh, on est on on est valorisé on est euh, soutenu on s'entraide toutes donc c'était toutes les beauty guides de France s'entraident euh, c'est à dire que euh, on est toutes dans un groupe euh, euh, c'est le groupe privé de Lime Life quand on fait partie des beauty guides et on s'entraide toutes on est toutes ensemble et euh, c'est ça la force en fait euh, d'être dans le partage et dans la générosité de toutes nos infos, de toutes nos, nos tous nos savoir-faire, de toutes nos euh, capacités et on se donne tout ensemble et ce qui fait qu'on ben, monte tout ensemble et, euh, et donc on se valorise tout ensemble on reprend confiance tout ensemble et euh, on accueille euh, toutes les femmes et les hommes qui veulent euh, se lancer de la même manière c'est à dire qu'on est toujours présente et euh, et donc, du coup, euh, moi, j'ai trouvé une vraie famille. Alors, j'ai ma famille, bien sûr, j'ai ma famille d'amis euh, personnels. Euh, mais j'ai ma, trouvé ma famille, euh, ma famille euh, de travail. Et, euh, et donc, voilà. Il y a beaucoup de « et » et donc. Et <rire> mais bon, j'ai pas préparé la vidéo, donc je, parle, je vous parle avec mon cœur. Donc, voilà. Donc, ça fait quand même 47 minutes hein, que je parle. Il va falloir que je coupe quelques passages, je pense. <rire> Mais voilà, donc euh, moi je voulais vous parler de, de Lime Life, euh, de mes premiers pas dans Lime Life, de mes premiers mois. En résumé, Lime, Life, Lime, Lime a changé ma vie. J'ai réussi à me faire un mi-temps le mois dernier. Euh, J'ai euh, trouvé une famille d'entrepreneuses. De, de, parce qu'il faut être entrepreneuse pour. Euh, il faut vouloir. Il faut vouloir. C'est quelque chose qu'on fait dans la durée, quelque chose de sain. Il faut vouloir faire du MLM sain. C'est une vraie euh, opportunité. Alors, surtout ce mois-ci, je vais en parler d'ailleurs sur mon Facebook. Euh, Suivez-moi sur Facebook. C'est Lysia Beauty. Sur Facebook, je mettrai les liens euh, euh, en barre d'infos. Euh, surtout ce mois-ci, c'est une opportunité euh, à. à à prendre tout de suite et ça s'arrête le 31 janvier <rire> donc il faut l'apprendre maintenant c'est à dire que euh, là euh, on a plein de bonus euh, déjà de base hein, on a plein de bonus euh, dès qu'on commence dès qu'on commence on, a, on est payé pour notre travail on est payé sur nos ventes euh, et on a des bonus exceptionnels euh, et là les bonus sont euh, plus que doublés je crois qu'ils sont triplés même pour toutes celles qui rentrent en janvier donc, c'est le moment, parce que euh, j'aurais aimé aussi avoir cette chance-là, mais bon, j'ai eu déjà tellement de chance de croiser Lime Life dans ma vie euh, que c'est pas grave, mais l'opportunité, euh, je veux vous la faire partager, je veux euh, que vous la saisissiez, euh, si vous êtes prêts, euh, prêt à entreprendre, prêt à travailler pour vous, prêt à, euh, à faire les choses pour vous, à vous développer, à, à vous révéler, à évoluer et à être heureux, quoi. Euh, c'est juste ça, êtes-vous prêt <rire> en fait. Euh, voilà. Euh, je, je vais vérifier si j'avais des petits trucs à vous dire encore. Alors, il euh, y a tellement de choses à dire sur LimeLife, je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur la fondation qui, va, qui est arrivée en France là, euh, cette semaine, en Europe. Euh, c'est une fondation pour, euh, pour aider, en fait, euh, c'est LimeLife qui veut aider les femmes qui, qui, à entreprendre dans leur propre pays, des, leur, euh, dans leur domaine, bien sûr. Euh, donc ça je vous en parlerai sur, sur mon blog je pense donc je vérifie oui je voulais aussi vous parler aussi d'un truc c'est que euh, moi j'ai la chance d'avoir un compagnon qui me montre chaque jour qu'il est possible de, de vivre de ce qu'on aime euh, de ne de, de, de pas avoir honte de se donner les moyens et de... Euh, parce que c'est un artiste et un art les artistes ne sont pas toujours bien vus. C'est-à-dire qu'il faut toujours un travail pour travailler. Euh, combien de personnes vous connaissez, peut-être vous d'ailleurs, qui vous dites, euh, il faut que je travaille parce qu'il faut que je mange. Tant pis si j'aime pas ça. Moi, j'ai passé euh, des années à vivre comme ça. Ça ne m'a pas réussi. Hein. <rire> Donc... Euh, euh, alors ça convient à certaines personnes, hein, je conçois, euh, moi ça ne me convenait pas, mon compagnon ça ne me convenait pas et euh, il s'est toujours démené pour, pour, pour pouvoir vivre euh, de sa passion et euh, c'est un exemple pour moi et, euh, et je suis fière aujourd'hui de pouvoir euh, dire non je me lève pour faire quelque chose que j'aime et je suis payée pour ça. Ça, je voulais le partager avec vous parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un modèle à côté qui, euh, qui vous montre un peu la voie. Et longtemps, hein, moi, je, je, longtemps, euh, je, je le voyais faire, mais euh, je, je faisais pas, je, je, me suis, je me lançais pas parce que j'avais peur en fait. Et peur de, de perdre quoi <rire> De perdre rien en fait. Parce que finalement. Euh, on s'en sort, on s'en sort parce que quand on aime ce qu'on fait, quand on a envie de, de s'en sortir, on s'en sort. Et euh, bien sûr qu'il y a des cas difficiles, moi j'ai eu des périodes très très difficiles, mais je crois qu'à ce moment-là, si j'avais su euh, euh, me dire que en fait non, euh, tu as le droit d'avoir du succès avec des choses que tu aimes, et tu as le droit de te démener pour ça. Et peut-être que te démener pour ça, ça sera moins compliqué de te lever le matin à 7h pour un travail que tu n'aimes pas. Quoi. Et en fait, euh, c'est vrai. J'en suis la preuve. Et je suis très frileuse hein, quand même. Je suis quelqu'un qui, euh, qui a du mal à, à lâcher quelque chose qui, qui est plutôt euh, stable. Euh, voilà Et en fait, il a fallu moi que je passe par des déprimes et un burn-out quand même. Alors... Voilà, c'était le message que je voulais passer aussi, c'est-à-dire que faut pas attendre, faut pas attendre d'être au fond euh, pour remonter. Bon, voilà, je vous ai raconté ma vie. Euh, je vous ai parlé avec mon cœur. Je voulais pas faire une vidéo comme... Enfin, euh, froide, avec un texte, avec... Euh euh, j'arrive pas à faire ça, donc c'est pour ça que souvent en plus je fais pas trop de vidéos parce que euh, je préfère déjà le vrai, euh, le vrai contact, j'aime parler avec les gens sur messenger, sur euh, euh, par téléphone, sur whatsapp, euh, j'aime partager des moments en fait, donc je suis moins trop derrière, enfin je suis plus pas derrière ma caméra, devant la caméra en tout cas euh, je, je suis plus, voilà, mais je vais essayer de faire quelques vidéos pour euh, vous parler de ça pour partager avec vous parce que je me rends compte en fait que euh, je le partage avec mon entourage avec ce que je vois en vrai mais euh, je le partage moins avec internet et, euh, et avec toutes les, qui, euh, un, un <rire> toutes les femmes qui ont un ordinateur toutes les femmes qui ont smart, un smartphone aujourd'hui je me rends compte que c'est super dommage euh, parce que c'est des choses que je, je je, je dois partager avec, avec les gens, et pas que de ma région, de ma ville, de mon entourage, mes proches. Je dois le partager avec toutes les femmes qui veulent, qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre. Et, et donc voilà, donc, j'essaierai de faire plus de vidéos. Et je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. <rire> courageuse ou courageux. Et puis je vous reviens très bientôt. Euh, si vous avez des questions n'hésitez pas Moi j'adore papoter Donc euh, envoyez moi des, des messages euh, Faites moi des commentaires a Aucun souci, j'adore ça Papoter avec les gens <rire> Donc voilà donc, eh ben, je, vous, je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis à très bientôt